Bonjour, je suis Jean-Philippe Églinger, je travaille avec euh, Monsieur Quing, euh, l'Université Tanlong et nous réalisons dans le cadre d'un projet financé par l'AUF euh, une série de modules sur l'entrepreneuriat et la création de start-up. Euh, pour ce faire, nous appuyons en fait notre, notre présentation sur des, euh, un corpus euh, qui a été réalisé euh, à la fin des années 2015 et qui est enseigné à Tanlong en anglais au profit des masters et nous avons utilisé en fait cette base pour pouvoir euh, faire des modules en français sur cette base qui a été travaillée avec euh, monsieur Queen et un groupe de, de, de, de professeurs assistants hein, qui ont développé euh, finalement un, un module en français, en anglais et en vietnamien et aujourd'hui en fait on va faire la partie française de ce module euh, pour les futurs apprenants à Tanang. Alors faut savoir que ce module, on, on, enfin ce module, ce programme qui s'appuie sur différents modules a été euh, fait pour une, une initiation à l'entrepreneuriat et une initiation en fait à la création de start-up. Donc bien sûr il faut euh, disposer d'un certain nombre de compétences dures telles que le marketing, la finance, euh, la gestion d'équipe, la communication pour pouvoir euh, mener à bien ce module mais ce qui est important et ce qu'on va voir, c'est surtout l'état d'esprit qu'il faut développer pour créer son entreprise ou pour créer sa start-up. Ça s'appuie sur des compétences dures, mais ça demande beaucoup en fait de, de capacités, ce qu'on appelle, j'aime pas le terme en français, je vais prendre un anglicisme, j'en suis désolé, de soft skills, de compétences molles, hein, qui euh, renvoient à une manière de faire les choses, à une certaine agilité. Donc je, je, je répète là que ce cours n'est pas un cours de marketing, c'est pas un cours de finance, c'est pas un cours de communication mais ça s'appuie en fait sur ces différentes techniques pour pouvoir mener à bien votre projet. Donc, en fait, ce, ce, ce, ce cours, comme je viens de vous le dire, est une initiation, et une, une classe d'initiation pour vous expliquer ce qui doit être pris en compte pour créer sa start-up, et c'est aussi, on fera moins dans ce, dans ce, dans ce module euh, online, c'est aussi un accompagnement, un coaching. Hein pour que les équipes apprennent à créer un projet virtuel pour créer leur entreprise ou leur start-up. En fait, ce, ce, ce programme a été élaboré sur un certain nombre, évidemment, de, de, de, de, de, de, de collecte d'informations qu'on pouvait avoir à travers différents modules qui m'ont été enseignés, ce qu'on peut trouver sur le net. Et ça a été structuré, traduit et organisé donc, par... Monsieur Queen, euh, l'équipe vietnamienne, donc mademoiselle Roy pardon, et monsieur Tong euh, sous, mon, sous, mon, sous mon contrôle pour pouvoir mettre en place ce différents modules avec les traductions et les cas appropriés. Alors, un mini-CV, moi je suis Jean-Philippe Egringé, je suis directeur d'une société qui s'appelle VietFab Strategies, dont le but est justement d'aider... Euh, à, la, euh, je dirais, à la coopération entre des petites structures PME, PMI françaises et vietnamiennes et également incluant les start donc je développais pour ça euh, une plateforme euh, avec la une start-up qui est incubée sur le plateau de Saclay, on viendra sur le plateau de Saclay et sur une, une, une présentation dédiée pour l'écosystème le, le, français des incubateurs. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Je suis moi aussi enseignant euh, à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations orientales. je suis enseignant au CNAM en relations professionnelles justement pour euh, faire en sorte que les étudiants euh, comprennent mieux le monde de l'entreprise et sachent comment euh, s'intégrer en l'entreprise le côté employabilité, et je suis également euh, professeur à euh, l'Université Voilà, J'ai mes diplômes en haut, j'ai une école de commerce, après j'ai travaillé, euh, j'étais étudiant à, à l'Université des Langues Étrangères de Hanoï, puis euh, j'ai soutenu ma thèse en 2005 à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, j'ai par ailleurs un MBA en Intelligence Économique, et j'ai fait aussi une certification, une session régionale, ce qu'on appelle à l'Institut des hautes études de défense nationale français. Je suis marié et j'ai trois filles. En termes, de, en termes de parcours professionnel, moi j'ai débuté ma carrière au Vietnam, chez euh, le Crédit Lyonnais. J'ai ensuite poursuivi à l'ambassade de France entre 1995 et 1998. J'ai créé ma première start-up avec l'Association des journalistes vietnamiens pour euh, distribuer de l'information économique aux entreprises étrangères qui travaillaient au Vietnam. J'ai été employé par mon premier euh, client qui était Alcatel pour m'occuper en fait des, euh, des relations et de la gestion en fait de, des, du déploiement des projets de Alcatel au Vietnam. Et par la suite euh, je, suis je suis rentré en France où euh, j'ai continué pour Alcatel je suis sorti d'Alcatel en 2013 parce qu'on avait gagné avec quatre collègues un concours intra-entrepreneurship qui nous a valu d'être incubé chez Incuballiance l'incubateur euh, du plateau de Saclay où euh, j'ai euh, poursuivi le projet et euh, entamé un nouveau projet sur le Vietnam grâce à Vietnam Strategies. Voilà. Alors en gros, l'agenda pour, pour ce cours va euh, consister, en fait, encore une fois, c'est pour vous donner une, une idée sur la manière dont il faut réagir quand on veut créer une nouvelle entreprise ou une start-up. Donc, je vais vous raconter une histoire. Alors, je me suis basé en fait sur une, une présentation qui avait été faite. Je citerai mes sources hein, parce que euh, c'est des présentations donc, qui, qui ont été faites par les personnes. Je l'ai un peu adapté pour euh, donner un peu une, une vision d'une euh, histoire d'un start-up. Ensuite, on verra euh, tout ce qui est enfin, les présentations efficaces. Les présentations efficaces, encore une fois, vous êtes là, on va voir sur le pitch, vous êtes là pour convaincre. Vous êtes là pour influencer, vous êtes là pour dire aux gens quelle est votre idée, partager votre, votre idée et faire en sorte que les gens, en fait, se, se, se, se, se rangent à votre idée. Donc, il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à communiquer efficacement. Donc, On verra un certain nombre de, de points. Ensuite, on verra comment gérer votre, votre, votre groupe, votre, votre, votre team en anglais, pardon. Le, le, le groupe, l'équipe... Le, le, en fait, c'est euh, un des, euh, des, des, des, des trois points critiques en fait, dans la survie d'une start-up. Euh, les, trois, les trois principales raisons d'échec d'une start-up, c'est un, Il n'y a pas de marché. Ça ne veut pas dire que votre idée n'est pas bonne. Ça veut dire que votre idée ne rencontre pas le marché. C'est différent. On verra ça. Deuxièmement, c'est l'équipe. L'équipe ne s'entend pas. Euh, elle n'est pas stable. Elle n'est pas complémentaire. Il y a des histoires. Donc, ça éclate. Et le troisième point, c'est que vous n'avez pas de, de finances, d'accord Vous manquez un peu de finances. Donc l'équipe est très importante, on ne la prend pas forcément assez en considération, parce qu'on considère que dans une, une entreprise traditionnelle, finalement, les gens sont un peu interchangeables. Pas forcément le cas quand vous êtes dans un, dans un cas de, de, de création d'entreprise. On, on parie beaucoup sur le porteur du projet et sa capacité à gérer l'équipe pour mener à bien ce projet. Ensuite, on verra le, le, le processus d'effectuation qui est quelque chose, effectivement, qui a été mis en place, qui a été théorisé, et qui, finalement, qui est un paradigme d'efficacité de la start-up. En gros, sans, sans dévoiler le sujet, c'est dans les entreprises traditionnelles, on est plutôt sur une, une, une, une, une stratégie causale, c'est-à-dire qu'on a un objectif, on met les moyens pour atteindre l'objectif. Là, on est plutôt dans un, dans une, dans un processus d'effectuation, cest se dire qu'est-ce que j'ai dans la main, et avec ça, qu'est-ce que je peux faire D'accord. Et puis, on verra une présentation Alliance parce que c'est important d'avoir un peu un écosystème de ce qui se passe en France. Et euh, comme en plus, en ce moment, il y a beaucoup de réflexions qui sont menées euh, sur les écosystèmes français, sur les écosystèmes vietnamiens, comment les rapprocher, hein, et justement pour permettre aux startups qui sont incubées dans l'un et deux, de ces deux écosystèmes de rentrer en relation, c'est quelque chose qu'il est, qui est important de connaître. Et puis après, on verra le pitch. Le pitch étant, effectivement, la manière dont vous allez présenter votre idée pour faire en sorte que euh, les personnes adhèrent à cette idée et vous suivent dans votre projet. Alors, juste une petite, euh, petite question de forme et de définition, parce que quelquefois on parle beaucoup de start-up, d'entrepreneuriat, de, de, de, de, etc. Pour ne qu pas qu'il y ait vraiment de, de, de confusion, euh, voilà un petit, un petit, un petit schéma qu'il y a. Euh, start-up comme euh, nouvelle entreprise, c'est une création d'entreprise dans les deux cas. Euh, ce qui va différer un peu euh, dans les startups, euh, c'est que généralement il y, y a une, une facette d'innovation, d'innovation technologique, managériale, qui est à prendre en compte et euh, qui va demander quelquefois une, une, je dirais une concentration des ressources pour pouvoir euh, développer plus rapidement son idée, son innovation et pour la mettre euh, plus rapidement sur le marché. Donc il va avoir une concentration de ressources humaines, financières et autres pour pouvoir en fait tout de suite être premier sur le marché ce qui n'est pas forcément le cas d'une entreprise traditionnelle mais qui passera par le même processus finalement de d'exécution de, de, de, hein, mais peut-être de manière un peu plus de manière un peu plus euh, je dirais un peu plus un peu plus lente euh, la lenteur euh, n'étant pas synonyme de, de non euh, de non qualité voilà donc un peu ce, on, on verra ça un peu le, le, la définition de la startup mais bien se mettre en, en tête que une entreprise traditionnelle comme une start-up, quand on, quand on la crée, c'est un peu le même processus. Pour la start-up, il faut mobiliser plus de ressources et il y a un côté d'innovation à prendre en compte euh, dans, cette, dans cette définition. Voilà, donc ça c'était la présentation générale euh, pour vous introduire en fait sur les, les différents modules que nous allons voir euh, petit à petit et nous allons commencer par l'histoire du start-upper.